Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le Black Friday, bon personnellement moi je suis pas favorable au, à, à toutes les politiques de consommation, tout ce qui va avec euh, les problèmes environnementaux, tout ça, donc c'était plus une petite boutade, euh, par contre euh, bientôt c'est Noël, et donc si vous vous demandez euh, des cadeaux euh, à la fois utiles et originaux que vous pouvez offrir, Là, il y a pas mal de compléments alimentaires euh, qui sont assez utiles. Je précise bien sûr que je n'ai pas de conflit d'intérêt et que voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée par euh, aucun laboratoire ou euh, commerçant de compléments alimentaires. Non, pour ceux qui euh, me suivent, il y en a déjà euh, qui sont très connus, hein, donc euh, les oméga 3, la vitamine D bien sûr. Alors la vitamine D, ça peut se prescrire et c'est remboursé hein, euh, en supplémentation. Par contre, les oméga-3, ça ne l'est pas. Et ça, c'est à mon sens un des grands problèmes de la santé publique actuellement. On a des compléments alimentaires qui sont efficaces en santé mentale et qui ne sont pas remboursés. Et alors qu'ils ont moins d'effets secondaires que beaucoup de médicaments psychotropes qu'on prescrit tous les jours. Donc, euh, moi, c'est quelque chose pour lequel je milite. Je suis en train de me renseigner pour savoir comment faire, pour euh, savoir euh, quelles sont les politiques de remboursement. Mais pour l'instant, euh, je pas trop à, à remonter aux décideurs. On verra pour 2022 si, si on arrive à faire bouger ça. C'est aussi pour ça que j'en parle sur YouTube, pour sensibiliser un peu. Donc les oméga 3, des, des versions concentrées. Euh, le problème des oméga 3, c'est qu'il y a différents dosages sur Internet. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Donc en pratique, ben, il faut essayer de trouver des gélules les plus concentrés possibles. Donc il faut toujours bien regarder donc, les taux de, de PA et de DHA, parce que pour une même gélule, hein, ça peut aller du simple au triple. Donc en fait, les prix ne sont pas toujours corrélés à la dose. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut faire des petits calculs quand même euh, de savoir euh, pour ce que vous achetez, bah, quelle quantité de PA et de DHA vraiment vous avez. Et puis ensuite, il faut regarder le nombre de gélules à prendre par jour, parce que donc, euh, pour atteindre 1 g de PA et 400 mg de DHA, ce qui, est, ce, qui est, ce qui sont les doses recommandées en santé mentale, euh, souvent, il bah, faut prendre plus que la dose qui est euh, indiquée sur la boîte. Donc, c'est pour des traitements, on va dire, curatifs. Hein. Donc, je rappelle que les, om les oméga-3 ont démontré une efficacité dans l'anxiété et dans la dépression. Ensuite, euh, j'ai déjà parlé de la N-acétylcystéine. Donc, c'est un complément alimentaire en poudre. Alors, euh, actuellement, c'est surtout dans la schizophrénie, en fait, que ça a montré une efficacité. Mais en fait, c'est une molécule qui a de l'efficacité dans plusieurs types de troubles. Et j'ai des retours de patients en fait, qui me disent voilà, que ça a vraiment un effet, y compris par exemple dans la dépression bipolaire, alors que par contre, les études actuellement sont négatives. Enfin, la synthèse des études sont négatives dans la dépression bipolaire. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quand même une déconnexion entre le... les données en fait, des méta-analyses, qui sont des données moyennes, c'est-à-dire quand on administre le traitement à tous les patients la moyenne d'efficacité qui peut être négative, et enfin je veux dire, euh, qui ne montre pas d'efficacité globalement, mais chez certaines personnes où ça peut avoir un effet positif. Et donc c'est pour ça qu'on développe la médecine de précision, parce qu'actuellement on a des catégories euh, type euh, dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, qui euh, malgré tout restent hétérogènes et euh, que euh, la NAC-clycistéine finalement serait efficace chez des personnes qui, par exemple, auraient des problèmes d'inflammation chronique, euh, des problèmes de stress oxydatif, euh, et donc actuellement il n'y a pas de marqueur pour euh, dépister ça, vraiment. Enfin, pour l'inflammation, il y a la CRP. Et euh, donc, il euh, n'y a vraiment que l'essai. Et puis, les études, par contre, montrent que c'est vraiment l'administration au long cours, c'est-à-dire vraiment pendant plusieurs mois, qui montre une efficacité. Donc, on n'est pas comme avec des antidépresseurs ou des antipsychotiques qui agissent en quelques semaines. On est vraiment sur un effet au long cours, parce que probablement que c'est vraiment au niveau de, du cerveau, des cascades euh, génétiques et surtout de la protection du cerveau. En fait, l'idée, c'est que l'inflammation euh, ou le stress oxydatif altère progressivement le cerveau. Et euh, donc quand on arrive après plusieurs années de processus euh, comme ça qui vont altérer le cerveau, il va falloir plusieurs mois en fait euh, pour permettre au cerveau de se régénérer. C'est comme si on stoppait un mécanisme qui euh, altérait le cerveau et qu'on va euh, du coup euh, lui permettre de se régénérer progressivement. Donc euh, ce n'est pas les mêmes mécanismes que des psychotropes qui eux vont aller inhiber des pompes de recapture de neurotransmetteurs et là ça va agir beaucoup plus vite. Donc les mécanismes sont vraiment différents, donc il faut être patient et puis euh, surtout euh, il, faut, il faut tester pour savoir. Et ça c'est un peu le, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyen de prédire en fait euh, qui va répondre à ça. Donc la n il faut en prendre 2 à 3 grammes par jour. Euh, souvent euh, les personnes qui en prennent n'en prennent pas assez en fait. C'est un médicament qui existe, hein, qui est le mucomiste et le flumicile, et euh, par contre qui n'est pas remboursé sauf pour le flumicile de 100 mg. Mais c'est des sachets de 200 mg, donc il faut en prendre énormément par jour. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre un, un paquet de poudre. La poudre, c'est moins cher que les comprimés. Surtout, ça peut moins irriter l'estomac, le, parce que parfois, ça irrite l'estomac, le, la N-acetylcystéine. Donc la forme en poudre, c'est vraiment mieux. On prend trois euh, ou quatre dosettes le matin. et Il euh, y a des, un petit goût acidulé qui peut être agréable avec un shaker. Donc euh, c'est vraiment facile à faire. Donc pour toutes les personnes qui ont des schizophrénie, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et ça peut être utile, donc du coup, aussi peut-être dans d'autres types de, de, de pathologies. Et donc ensuite, j'ai découvert un complément alimentaire cette année qui est extrêmement intéressant, parce que ça a montré de l'efficacité, notamment dans la schizophrénie, mais je pense que c'est une efficacité beaucoup plus générale que ça, c'est la L-téanine. Donc la théanine, c'est pas à confondre avec la théine, la théine c'est comme la caféine, c'est donc la molécule excitante qu'on trouve dans le thé. La théanine en fait c'est un acide aminé qu'on trouve que dans le thé et dans un champignon, donc c'est assez peu fréquent dans l'alimentation. Et à des doses de 400 mg par jour, ça a montré une efficacité euh, en adjonction au traitement antipsychotique, et nous avons sur l'anxiété. Et donc, quand on regarde les mécanismes d'action, c'est extrêmement intéressant au niveau du cerveau. Et donc, je pense aussi que pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété, d'une façon générale, ça pourrait être un complément alimentaire vraiment intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder les mécanismes d'action. Puis peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc, euh, pour moi, en fait, cette année, voilà, c'est un peu les trois compléments alimentaires euh, prioritaires, je dirais, en, en santé mentale. Je rappelle aussi que le zinc est efficace euh, dans la dépression, ça, ça se prescrit. Le zinc, 15 mg un comprimé par jour, c'est remboursé. Et puis, on est en train de conduire une méta-analyse pour démontrer l'efficacité potentielle du magnésium aussi dans la dépression. Euh, parce qu'il y a quand même euh, pas mal d'études qui ont suggéré un effet. Il n'y a pas eu de méta-analyse à ce jour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt et bientôt de joyeuses fêtes à tous.